frotter, frotter, j'ai mal au dos, il faut payer, j'ai mal aux mains, il faut payer, j'ai mal à la tête, il faut payer, j'ai mal aux pieds, il faut payer. Euh, C'était ça le slogan. Et puis on avait so, so, so solidarité. On avait euh, honnête, malhonnête, la SMCF complice. Yo les gens, je prends quelques minutes pour vous parler de personnes que beaucoup d'entre nous ne voyons jamais, mais qui font un taf indispensable. Ce sont les salariés qui nettoient les Gardes d'Île-de-France les plus précaires en CDD ou à temps partiel, bossent pour 600 euros par mois. La SNCF a choisi un nouveau prestataire du groupe Honnête. Une nouvelle clause stipule que les salariés pourront être affectés, parfois au dernier moment, à d'autres gares que leur gare habituelle. Trop, c'est trop. Un conflit s'engage et après 45 jours de grève, les salariés sont victorieux. On ne croyait pas qu'on allait gagner parce qu'on était devant quand même des géants. Hein. On a vu que, excusez-moi du terme, qu'ils se foutaient un peu de nous. Parce qu'à chaque négociation, ce n'était pas une négociation on négociait dans la journée. Et le soir, ils nous ramenaient des intérimaires, la police, pour casser notre grève. Et donc, ce qui a fait qu'on s'est renforcés ensemble, on s'est unis, on a dit non, il faut qu'on fasse bloc contre ce patron-là. Avec les camarades syndicalistes de Sudrail, on s'est dit euh, qu'on ne pouvait pas regarder de côté en fait. On ne pouvait pas regarder ailleurs. C'était nos collègues qui étaient en grève, qui étaient euh, enfin, les plus précaires, on va dire, des, du chemin de fer. Et on est arrivés avec un peu d'argent. Au début, ils nous ont dit on n'a pas besoin de ça, euh, vous pouvez le garder, tout ça. Ils nous ont dit oh, vous allez voir, <rire> 15 jours de grève déjà sans salaire et tout ça, ça, vous aurez besoin. En plus, ils étaient nombreux, ils étaient 84 grévistes sur 75 gares. Nous, les femmes, dans cette, euh, dans cette grève, on a fait vraiment un grand travail. Parce que les femmes étaient organisées. Les femmes étaient là, elles ont, elles ont fait des équipes. Donc euh, les femmes faisaient le repas. Les femmes étaient là pour pouvoir vraiment donner du tonus aussi. On allait, parce qu'on sortait, on allait faire du bruit dans les gars Les femmes étaient là pour chanter, elles étaient là pour danser, pour mettre l'ambiance. Les femmes ont été là euh, du début jusqu'à la fin. Voilà. Il y en a une autre encore. C'était assez démocratique, parce qu'on donnait la parole à, à, à tous. C'est-à-dire, on pouvait, te, tu avais quelque chose à dire, on te laissait parler, et puis on voyait parmi ces interventions, on voyait ce qui était mieux. Bah, voilà, on prenait ce qui était mieux pour pouvoir avancer. Cette grève m'a beaucoup changé, elle m'a beaucoup apporté, parce que là, maintenant, je sais que si j'ai quelque chose à dire, je peux le dire. Je sais ce qui est dans mon droit et aller le revendiquer, aller le chercher. Avant, je, je pense qu'on était invisible, vraiment invisible. On est plus ces salariés qui ne qui voyaient des choses qui ne pouvaient plus, ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient peur. Maintenant, on a une assurance. Maintenant, il y a une manière de nous regarder. Il fallait cette grève pour savoir qu'on était important, parce que sans nous, les, les gars gars seront pas propres. Donc moi, je pense que cette grève nous a fait sortir du silence. Et quand tu dis que tu, je fais du ménage, on te voit d'un œil euh, un peu... Euh, on te sous-estime, quoi. Alors que maintenant, on sait que c'est pas ça. Quand vous, vous, vous, faites, euh, vous faites un combat déjà, vous gagnez pour la première fois, vous voulez en faire un d'autres aussi, pour voir si vous pouvez toujours continuer. Donc au moins, pourquoi pas Du Nos luttes nous rendent plus fortes. Le 8 mars, on continue.